des situations répétitives est totalement liée à votre vibration intérieure. Ça veut dire que votre vibration intérieure est totalement liée aux événements de votre vie. Parce que vos événements de votre vie sont les résultantes de votre vibration intérieure. C'est ainsi pour tout le monde. C'est valable pour tout le monde. Car c'est la loi universelle de la nature. La question qui se pose et qui est intéressante justement, c'est Comment faire pour rompre ces situations répétitives Comment faire pour passer à autre chose Comment faire pour aspirer à une réalité différente que celle-ci en fait Moi j'aimerais vous dire qu'en fait, tout est possible. Vivre une relation apaisée est possible. Vivre, une euh, projeter euh, un projet, euh, le réaliser et gagner de l'argent est possible. Mais peut-être que justement, ça, ça amène à avoir la curiosité d'aller voir Qu'est-ce qui se passe dans votre vibration intérieure pour que ce changement-là puisse être possible Et c'est ce que j'aimerais vous parler durant cette conférence le jeudi 26 novembre. 20h sur Zoom. Alors, moi je suis Armelle Timine, je suis thérapeute et coach dans les accompagnements au changement par le biais de la déprogrammation des mémoires cellulaires et quantiques. Dans mes séances individuelles, mon approche elle est essentiellement quantique, ça veut dire que je suis hyper passionnée dans le changement concret qu'on puisse y avoir parce que ma vie a aussi littéralement changé grâce à la conscience de cette équation vibratoire et quand j'ai porté mon attention sur euh, l'importance euh, du changement de vibration pour obtenir la réalité qu'on veut et quand je vois à chaque fois encore aujourd'hui l'émerveillement que j'ai dans les transformations que je vis moi-même et chez mes patients aussi, euh, je me suis dit que faire une conférence dessus et vous partager ça au grand nombre serait vraiment important afin que vous aussi, vous puissiez avoir de la compréhension sur ce qui se passe. Ce n'est pas un mauvais sort que vous vivez, ce n'est pas un karma que vous avez à supporter. Non, il y a des solutions pour sortir de ces situations répétitives. C'est juste que vous n'en avez pas l'information. Donc si vous avez la curiosité de savoir, vous avez envie de prendre soin de vous, vous avez envie que votre vie prenne une autre tangente, je vous conseille vivement de vous inscrire justement à cette conférence. Et je serai ravie de répondre en plus à vos questions en live. Donc voilà, donc inscrivez-vous, euh, je vous remercie de liker cette vidéo si elle vous parle, mais surtout partagez-la partagez et, et partagez le lien de la conférence, sentez-vous libre de le faire. Moi je serai heureuse d'être de, de, avec vous ce jeudi 26 novembre à 20h sur Zoom. Je vous dis à très vite, au revoir.